Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau dog news concernant Uncharted 4 avec une belle petite anecdote qui nous est livrée par Nolan North, l'acteur qui incarne Nathan Drake. Au cours d'une récente interview, l'homme a confirmé qu'il avait bel et bien une deuxième version du script qui avait été écrite par Amy Henning, la scénariste des trois premiers opus entre 2014 et 2015. Malheureusement, en mars 2015, suite à des différends entre Naughty Dog et Amy Henning, la scénariste a quitté le studio selon de nombreuses versions de l'histoire. Cette dernière aurait été invitée à démissionner de ses fonctions. En tout cas, dans cette première version du scénario, il devait y avoir des choses assez différentes, notamment la présence de Charlie Cutter, le personnage de Uncharted 3, qui devait revenir avec un rôle majeur. Et je vais vous citer directement la déclaration de Nolan North. La chose la plus importante dont la plupart des gens se souviennent probablement est que nous avons tourné Uncharted 4 avec Amy Henning pendant environ 7 mois. Nous étions bien avancés dans le jeu. Elle a été licenciée de Naughty Dog et ils se sont débarrassés de tout ce que nous avons fait. Ils ont recasté presque tout le monde. Le casting original avait Graham McTavish Cutter, son personnage, vu dans Uncharted 3. Et il avait un rôle énorme dans le scénario d'Emmy. Todd Stonewick devait jouer Sam et Alan Tudyk devait jouer Rafe. Mais ils ont fini par tout changer. Troy Baker est venu pour jouer le rôle de Sam et ils ont rajouté Nadine pour Laura Bailey. C'est le business donc dans cette première version du script, Sam Drake et Rafe étaient déjà présents, en revanche Charlie Cutter a perdu sa place au profit de Nadine Ross. La suite, bah, nous la connaissons tous, Uncharted 4 est arrivé en mai 2016 et ça reste une pépite, un véritable chef dœuvre sans doute l'un des meilleurs jeux de la génération PS4. Mais soyons honnêtes, nous sommes assez curieux de connaître quand même l'histoire originale d'Uncharted 4 qui était dans la tête d'Amy Heining. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et si vous êtes curieux de connaître vous aussi le scénario original, n'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et nous, on se dit à très vite sur Naughty Dog Mag pour plein de nouvelles choses. Salut à tous